Salut guys! Mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je viens tout juste de recevoir ma toute nouvelle GoPro Hero 9 Black et je me suis dit que ça pourrait être une idée incroyable que de faire un unboxing vidéo! Mais 3 euh, secondes et demie après, je me suis dit que c'était probablement une idée de merde parce que tout le monde le fait et c'est vraiment plate comme vidéo. Fait qu'est-ce que j'ai décidé de faire à la place? J'ai sorti cinq petits points que je trouve importants à propos de la Hero 9, cinq trucs qui ont changé dans la caméra. Donc, prenez en considération que je ne suis pas un influenceur, j'ai donc payé cette caméra-là avec mon argent à moi et je peux en avoir la vie que je veux. Alors, si vous êtes intéressé à voir à quoi ressemble l'image, le son, tout le kit, j'ai une petite vidéo que vous pouvez regarder dans la petite carte juste en haut ici présentement ou à la fin de celui-ci. Et il va s'appeler quelque chose comme euh, « Les couleurs de la GoPro Hero 9 sont incroyables » ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'intention de vous lire toutes les caractéristiques de la caméra. 60 fps, mmh. 1080p, 240 fps, mais c'est incroyable. Je veux dire, vous êtes capable de les lire sur Internet c'est quoi les résolutions de la caméra, le nombre de cas, le nombre de FPS, whatever. Fait que c'est cinq petites améliorations en général, ou même des affaires qui sont un petit peu talent de la Euro 9. Ça fait que la première chose qu'on remarque avec la Euro 9, c'est qu'elle est, qu est beaucoup plus grosse que la version d'avant, la Euro 8. On peut les comparer une à côté de l'autre. Ils sont quand même assez différentes en termes de grosseur. La raison est très simple, c'est que avec les nouveaux modes de la Hero 9, la demande énergétique est beaucoup plus grande avec les modes comme le 5K, le Horizon Leveling. Et il n'y avait pas le choix de faire des batteries plus grosses. Donc, pour faire des batteries plus grosses, la caméra doit être plus grosse et... Le, le point négatif, c'est que la caméra est plus pesante que les versions d'avant. Alors, si on prend la Hero 7, juste ici, le poids se situe à 114 grammes. Et même, 141 avec le petit caisse en plastique qu'on met par-dessus. Ça ici. La Hero 8, elle-même, 125 grammes. Et la Hero 9, 158 grammes. Ça peut sembler petit, mais... Dépendamment de comment vous montez l'Aero 9, euh, ça peut rajouter beaucoup de ballon. Donc, moi personnellement, je roule avec la caméra sur le guard de mon full face. C'est une manière de filmer que j'adore. Donc, je rajoute du poids sur mon full face, je rajoute du ballon sur mon full face. Euh, à date, je l'ai testé trois journées. Je n'ai pas fait de journée DH complète, je n'ai pas fait de, de 6-7 heures de filming. Juste des petites séances de 1h, 1h30, 2h. Et je semblais pas voir de différence, mais c'est certain que c'est un petit peu plus de poids et un petit peu plus de ballon. Alors, est-ce que c'est un facteur pour vous? C'est à voir, mais elle est définitivement plus pesante que les versions de 20. Un petit avalophone la versus l'autre. La petite porte ici n'arrache plus par elle-même. La Hero 8 avait changé un petit peu la manière que c'était placé, et dès qu'on a avait ça, ça tombait toute seule! Puis là, tu la perdais puis tu comme, Oh non, c'est tombé de la main. Donc, un petit ajustement qui est... Bien apprécié. Un autre ajustement que, qui est vendu selon GoPro. Wow! Maintenant, une toute nouvelle lentille interchangeable <rire> qu'on avait sur la 7 avant et qui avait été enlevée pour la version 8. Donc, comme vous pouvez voir, là, juste ici, la 8, on ne pouvait pas changer l'objectif. Donc, comme je ne suis pas payé par GoPro et je peux dire exactement quest ce que je pense, la raison pourquoi on ne pouvait plus seulement prendre la GoPro 7, L'objectif et le changer, ou plutôt le protecteur. C'est le protecteur, protecteur d'objectif. L'objectif est en dessous. C'est que GoPro ont un espèce de service après-vente. Euh, là où tu peux envoyer ta caméra, la faire réparer, blablabla. Bla bla. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut laisser euh, les consommateurs juste changer leur écran par eux mêmes un écran qui coûte comme 19$ ou à peu près, quand on peut leur demander de prendre la caméra, la shipper par la poste, donc tu payes du shipping, la envoyer à GoPro eux autres vont ouvrir, changer toute la case probablement, te charger pour, te la renvoyer, te faire payer des frais de douane, puis tu perds à GoPro pendant trois mois. Euh, C'est un principe que les gens ont détesté. Moi le premier, j'ai adoré ma Hero 8, je l'ai adoré versus la 7, mais si vous cassez votre protecteur d'objectif, la caméra n'est pas finie, mais vous devez l'envoyer à GoPro aux États-Unis, payer le shipping, payer les frais de douane, payer la réparation... Tandis qu'avec la 7, on pouvait juste changer l'objectif, ça prend 30 secondes, c'est fait. Donc, c'est même marqué sur la boîte. Touch screen. stream. Attends, ah, c'est marqué par sur la boîte. Ils ont créé un problème et ils nous ont vendu la solution. Faites le magnifique euh, objectif interchangeable, s'il est brisé, c'est pas réellement un upgrade. C'est quelque chose que je suis très content qu'ils ont ramené de, de la version de la 7, mais ce n'est pas un upgrade. Euh, ceci étant dit, on peut changer l'objectif pour un tout nouveau objectif ultra-wide qui va être super intéressant pour certaines prises de vue. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Au niveau de comment est-ce qu'elle filme, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une GoPro 9? Écoutez, euh, comme je vous dis, si vous voulez voir des images de bike de la Hero 9, je vous invite à voir une petite vidéo à la fin de celui-ci. Euh, à date, j'ai filmé en automne avec et les couleurs sont incroyables. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Euh, j'avais lu sur Internet, euh, lorsque les, euh, les influenceurs avaient reçu leur caméra, ils disaient que les couleurs sortaient un petit peu différemment euh, de la 7 et de la 8. Puis lorsque j'ai reçu la mienne, euh, j'ai pas mal mis les mêmes ajustements que j'avais. Que je vais garder secret. C'est ça qu'il fait le Le secret des vidéos, c'est l'ajustement. On va dire. Donc, j'ai seté la Euro 9 un petit peu comme je setais la 7 et la 8. Et honnêtement, j'ai été flabbergasté de voir les couleurs. Euh, en gros, l'image va être beaucoup plus claire que qu'est-ce qu'on était habitué de voir avec la 7 et la 8. Euh, je ne dis pas que l'image de la 7 et de la 8 n'était pas bonne, c'est une très très belle image, mais euh, ça pouvait être une image qui était un petit peu sombre et un petit peu terne. Un tout petit peu. Euh, c'est là que le, le principe de faire du color grading par la suite est très important. Mais, en mettant ma caméra, euh, ma Hero 9, de la même manière, et en faisant le même type de color grading à la fin de mes vidéos, euh, je me rends compte que des images qui sont beaucoup plus claires, avec beaucoup plus de brightness. Je connais pas les termes exacts en français, désolé pour ça. Donc les, euh, les couleurs sont beaucoup plus vives et le le blanc est beaucoup plus blanc et éclatant. Donc au lieu d'avoir des images un petit peu plus foncées, noires avec des tons un petit peu plus sombres, les images sont éclatantes. Euh, honnêtement, au niveau de la, de la qualité de l'image, du visuel, c'est la meilleure GoPro qui a été faite à ce jour. Euh, au niveau de l'audio, l'audio est vraiment surprenant sur l'Aero 9. Euh, selon moi, que les années GoPro ont beaucoup échappé ça, plus dans le passé, maintenant ça a été réglé. Euh, selon moi, la meilleure GoPro qui a été faite à ce jour pour l'audio, c'est l'Aero 4. Le son était incroyable et même on pouvait avoir des petits micros Shenizer qu'on pouvait rajouter pour capter encore mieux le son. Et euh, c'était incroyable. À partir de la Hero 5 et la Hero 6, euh, GoPro on décide de faire leur produit waterproof. Donc, qu'est-ce que tu fais pour rendre le produit waterproof? Tu vas sceller tous les petits trous dans ta caméra et ça, ça inclut les micros. Donc, pour la Hero 5 et 6, ils ont mis des petites pellicules de plastique pour protéger les micros. Euh, je vous invite à le voir sur Internet, le, le son de la Hero 5 et de la Hero 6 est exécrable. C'est limite inutilisable. Euh, Lorsqu'ils sont arrivés avec la 7, ils ont euh, rajouté plusieurs micros. Si je ne me trompe pas, il y a trois micros Une fois Deux fois Je crois qu'il y a trois micros. Le son de la 7 était vraiment supérieur à celui de la 6. Pas incroyable, un petit peu... Euh, ça sonnait un petit peu euh, moffle. Un petit peu euh, en sourdine. Mais le son de la 7 était quand même intéressant. Et avec la Hero 8... Euh, je crois que c'est rendu avec 6 micros. Je ne suis pas certain les, euh, le nombre exact, mais je crois que la 8 a 6 micros. Le son était déjà supérieur à la 7. Et lorsqu'on arrive à l'Aero 9, le son est vraiment, vraiment bon. Et euh, GoPro ont décidé de focusser un petit peu plus sur les vlogueurs, justement, euh, avec l'écran à l'avant. Donc, c'était très important pour eux d'avoir un très bon son. Donc, le son de la 9 et peut-être pas aussi bon que celui de la 4 dans le temps, mais est vraiment supérieur aux deux versions d'avant. Alors, qu'est-ce que je pense de la 5? Est-ce que ça vaut la peine d'upgrader euh, vos caméras pour l'instant, que vous ayez une 7, une 8, peu importe? Est-ce que ça vaut la peine? À vrai dire, c'est vous qui va répondre à cette question-là. Ça dépend toujours de ce que vous voulez faire, quest ce que vous voulez accomplir. Est-ce que c'est les images que vous présentez aux gens? Est-ce que c'est pour vous, pour votre famille? Peu importe. Euh, la iPhone est quand même assez chère. Euh, il y a des bons rabais sur le site internet en passant. Mais, c'est une très bonne caméra. Et sans dire que c'est une caméra parfaite, je dirais que c'est la meilleure qu'ils ont faite à ce jour. Euh, il y a toujours eu plusieurs petites choses que je n'aimais pas. Euh, de la Hero 7, de la 8. C'est les petites affaires, c'est des petits détails. Mais exemple, la 7 était très bonne. Là, ils sont allés vers la 8. Ah, mais là, ils ont enlevé les, les qu'on pouvait changer. Il y a toujours un petit quelque chose. Écoutez... Je pourrais quasiment dire que la GoPro 9 serait la première GoPro parfaite de l'histoire de GoPro. Des petits détails à changer, des petites affaires à ajuster, que ce soit dans le logiciel. Le euh, logiciel en passant, beaucoup plus rapide, c'est pas grand chose. Mais avant, lorsqu'on entrait une commande, soit on glissait, on, on tapait, il y avait toujours un, un petit délai de quelques microsecondes. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide, c'est limite instantané lorsqu'on navigue dans le menu. Puis ça, ça aide beaucoup la navigation. Super apprécié. Ça fait selon moi, c'est une très bonne caméra. Peut-être même la première GoPro parfaite de l'histoire de la compagnie. C'est une caméra que j'adore. J'ai bien hâte de continuer à jouer avec. Il y a des petits modes intéressants comme le Horizon Leveling qui va empêcher le mouvement de la caméra sur le côté. Euh, le 5K. Si le 5K est quelque chose qui vous intéresse, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels de montage présentement qui, ne... qui offrent la possibilité d'utiliser le 5K. YouTube n'est pas encore en 5K, mais n'oubliez pas que ces exemples vous prenez des images à l'extérieur, vous faites des petits zoomings, des petits zoomings, peu importe. Si votre fichier source est en 5K, l'image est meilleure, c'est certain. Donc, si vous faites un, un petit vidéo avec un petit zoom tranquillement, c'est certain que l'image va être meilleure. Même si vous n'exportez pas en 5K, le matériel source étant meilleur. Donc, dépendamment de qu ce que vous voulez faire avec une caméra GoPro, que ce soit votre première, que vous voulez upgrader, c'est une valeur sûre, c'est une très bonne caméra. J'adore la mienne à date. Et elle va remplacer Mayro 8 comme caméra principale. Je vais regarder pour prendre des angles secondaires, mais j'aime vraiment cette caméra là à date. Et je ne suis pas payé pour le dire. Ça fait que, ça fait pas mal le tour. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un petit peu plus technique. Euh, si vous voulez voir des images de la GoPro 9 en action, il va y avoir un petit vidéo euh, tout de suite à la fin de celui-ci. Les couleurs sont riches, les feuilles, c'est incroyable dans la forêt. Alors, pour voir des images de bague, je vous invite à aller voir ça. Sur ce, un immense merci d'avoir écouté et on se voit dans le prochain épisode de à Québec. Salut, gars.